Dans la vie, trois choses ne reviennent jamais. Le temps perdu, les mots sortis, les opportunités. Trois choses à ne jamais perdre, la patience, l'espoir, la dignité. Trois choses valent plus que les autres. L'amour, la confiance, les principes. Trois choses les plus éphémères de ce bas monde. La prospérité, le pouvoir, la fortune. Trois choses définissent une personne. L'honnêteté, le travail, les résultats.